la valeur de la chose que quand on l'a soit perdue soit quand on l'a essayé à l'époque quand je ne quand je ne travaillais pas que j'étais étudiante je n'avais pas une notion de euh, du mérite par rapport euh, à l'argent comme aujourd'hui aujourd'hui j'ai cette notion de respect vis-à-vis -vis de l'argent parce que je sais que euh, on travaille beaucoup et pour certains très très très dur pour pouvoir avoir cette aisance financière. Et c'est vrai pour tous les, toutes les personnes qui sont actives, c'est vrai pour les parents qui essaient de joindre les deux bouts quand ils ont des enfants, les charges de la maison, du personnel, de, du transport de l'école, de l'école, etc. Ce qui fait que des fois, on fait attention aux économies parce qu'il n'y a pas de petites économies. Et ça, c'est un papa qui rentre et il avait acheté euh, du, du rouleau euh, papier peint pour la maison et la petite euh, de 5-6 ans avait pris ce rouleau et elle l'avait euh, emballé avec euh, une boîte euh, de chaussures alors lui il était complètement furieux parce que ce rouleau il l'avait prévu pour le salon et il se retrouve avec ce rouleau complètement déchiqueté par terre et euh, elle avait fait un emballage euh, de, de, de sa boîte et donc il était très énervé, il était très en colère contre sa fille, il lui a dit mais non, mais on ne jette pas l'argent par les fenêtres, mais tu vois bien que ce n'était pas un jouet, tu as plein de jouets dans ta chambre, il hein? y a des parents qui se reconnaissent un petit peu, il y a plein de jouets dans ta chambre, pourquoi tu laisses tes jouets pour jouer avec des choses qui sont des choses des grands ça c'était pour le salon, allez tu sais quoi, allez va dans ta chambre cinq minutes, papa il a besoin de se calmer. Donc le père, il rentre du travail, il trouve ça, ça l'a déjà énervé, il s'est euh, calmé un peu, etc. Après, il a rappelé la petite fille en lui disant « bon, allez, viens ». Et là, elle vient avec sa petite boîte. elle lui dit « papa, tiens, c'est un cadeau pour toi, regarde, j'avais fait ça, c'était un cadeau pour toi ». Alors, il s'est senti tout petit, le papa, il a dit, zut, j'ai peut-être été un peu trop fort, j'ai passé une journée de merde, je me suis défoulée sur les enfants. By the way, ne vous défoulez jamais sur vos enfants quand vous rentrez du travail, ce n'est pas des punching balls. Je l'ai fait un moment sans m'en rendre compte avec mon fils, et ma plus grande leçon, c'est qu'il me l'a dit. Il m'a dit « Maman, je ne sais pas ton punching ball. Quand tu rentres, tu es énervé, tu te défoules sur moi. » Et en fait, c'est comme le poisson. C'est le dernier être vivant à être au courant qu'il vit dans l'eau. Quand vous, vous utilisez vos enfants comme punching ball, vous ne vous, vous en rendez même pas compte. Vous êtes énervé. C'est une... une réflexion désagréable par là. C'est une réponse en... en moins par là. Et ce n'est pas agréable. Donc, j'ai pris l'habitude, moi, de… Ouh. Dès que je sors du boulot, je ferme les portes, je mets de la musique, je hurle dans ma voiture s'il le faut, si j'ai trop plein de stress, je rigole, je respire, je change de dynamique. Ce qui fait que quand je rentre à la maison, je suis pouf, dans une autre énergie et du coup, je suis dans l'accueil et dans la rencontre de l'autre plutôt que dans punching ball ou un déversoir. Ça, c'était une petite parenthèse. Et donc, cette petite fille ramène cette boîte à son papa en lui disant « Regarde, papa, j'ai préparé ça pour toi, c'est un petit cadeau, etc. » Et il ouvre et la boîte était vide. Il fait « Non mais chérie, tu peux pas faire ça, tu peux pas offrir un cadeau vide, un cadeau quand on l'offre, il est plein, il faut qu'il y ait quelque chose, ce n'est pas possible. » Il commençait encore à s'énerver parce qu'il n'avait pas évacué toute sa journée. Et là, la petite fille, elle commence à pleurer, elle fait « Mais non papa, il n'est pas vide, je t'ai mis une tonne de bisous dedans, ils sont tous cachés comme ça, quand on en auras besoin, tu pourras les utiliser. » Et là, le père, il était scotché face à cette petite fille qui a fait preuve d'énormément d'amour, de bienveillance et surtout de créativité. Il la prend, il s'excuse, il réalise que plus jamais il doit rentrer dans un état énervé parce qu'il il, n'a pas de patience pour être dans, euh, au même niveau que sa petite fille de 4 ans. Malheureusement, quelques jours plus tard, cette petite, en traversant la route pour rentrer chez elle en descendant du bus, elle se fait faucher et elle meurt. Ce père, ce jour-là, a sorti la boîte et depuis, il ne l'a jamais enlevé de sa table de chevet. Et à chaque fois qu'il a des journées terribles, des journées éreintantes, des journées où il est fatigué, où il n'a pas le moral, il ouvre cette boîte magique et il imagine qu'il prend un bisou de sa fille, il le scotche à sa joue et ça lui redonne espoir, ça lui donne envie de vivre, ça lui donne envie de continuer et ça, ça le remplit de sa petite fille. Prenez le temps d'être avec vos enfants, prenez le temps de les aimer, prenez le temps euh, d'être à leur niveau, de vous mettre à leur niveau, prenez le temps de les écouter, de jouer avec eux, le temps est un excellent allié c'est vrai, mais des fois, c'est un traître parce qu'ils passent trop, trop vite. Aujourd'hui, ils ont un mois, demain, ils ont six mois. Vous fermez les yeux, vous les ouvrez, ils ont déjà 18 ans, ils sont partis. Et le problème, c'est que tout ce que vous semez avec vos enfants, c'est ce que vous allez récolter. Si vous avez semé de l'absence, c'est ce que vous allez récolter plus tard. Si vous avez semé de la présence, c'est ce que vous allez récolter. Si vous avez semé de l'amour, c'est ce que vous allez récolter. Si vous avez semé d'ignorance, c'est ce que vous allez récolter. Donc, faites attention. Vous avez un très beau terreau, ça s'appelle vos enfants prêtez attention à ce que vous allez semer dans leur cœur, dans leurs esprits euh, et qui feront d'eux après des hommes et des femmes exceptionnels. Voilà, je rends hommage aux enfants, à nos enfants et surtout, j'essaye je, d'ouvrir un peu les yeux et élever le niveau de conscience de nous autres, les parents, parce que malheureusement, quand vous sortez d'une clinique, on ne vous donne pas le mode d'emploi. Vous, vous sortez d'une clinique, vous dites, tenez, allez, hop, tiens, cadeau, débrouille voilà, t'as ton mioche. Rentre avec, tu verras comment ça va se passer. Et alors qu'on nous permet d'avoir des diplômes, de recaler une année, d'avoir des process, des modes d'emploi, donc nous on y va avec notre petit cœur, mais ce n'est pas plus mal de savoir qu'il y a des fois des choses à faire et d'autres choses à ne pas faire. Voilà, c'était un nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie avec Nahid Rached. Head Aroua et life.com.